Salut, c'est Aitiros, j'espère que vous avez la forme, moi, euh, non, démoralisé, découragé, je j'ai doublé. le premier tour, hein. je vais revenir dessus et vous annoncer un petit peu euh, l'avenir sombre, très très très très, très sombre, que euh, qu'on va avoir si euh, ce despote de Macron venait à repasser. C'est que j'ai appris une information de la part de Philippot, hein, quand c'est pas de moi, c'est pas moi qui est allé vérifier qu'elle est allée chercher, j'ai simplement écouté à la chaîne de Philippot, hein, des, des patriotes. Euh, Véran l'a indiqué, bien sûr, il a vite fait a indiqué très brièvement, mais malin, ce qu'il veut, c'est ce qu'il prévoit de faire. C'est que, donc, une fois les élections passées, qu'ils sont sûrs de repasser au pouvoir, S'ils viennent à repasser, ce qui est sûr à 90% parce qu'ils ont tout trafiqué. Ils ont dit qu'à moins que vous vous mobilisiez, que vous soyez intelligent, que vous votiez pour Marine Le Pen. Euh, pas comme ils ont fait les gendarmes, les policiers ou l'armée qui font semblant de, de pleurer, de chialer, qu'ils n'ont pas de droit ou qu'ils n'ont pas de cible, au final ils votent pour, euh, massivement pour Macron parce que je l'ai appris hein. policiers, gendarmerie, armée ont massivement voté pour Macron. Donc, après, et après ils chialent qu'ils ont des problèmes dans les quartiers hein. maintenant je peux vous dire moi qu'ils peuvent même crever que ça ne fera plus rien euh, et euh, donc si pas malheur ils viennent à repasser voilà, Véran a annoncé qu'il y aurait un pass européen alors je vous annonce pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est exactement pareil que sur le système chinois ça sera un permis à point carte européenne avec un permis à point, non, ça sera qu'une puce et tout. Et si vous refusez de vous faire vacciner, si vous faites des choses que le gouvernement même ne, ne veut pas, ou si vous ne respectez pas à la lettre ce que le gouvernement dira, on vous enlèvera des points, vous aurez un, comme, un, comme un permis à point. Je dire, un permis à point. Et une fois que vous avez plus de points, vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez vous déplacer. Vous ne pouvez, pouvez plus voter, vous ne pouvez plus euh, travailler, vous ne pouvez plus faire ci, vous ne pouvez faire ça, vous pouvez plus euh, vous déplacer dans le territoire, etc. etc., etc. Voilà. Vous allez me dire, mais attendez, c'est quoi C'est clairement de l'apartheid de là, c'est euh, un contrôle total, c'est une division de la population, voilà, c'est exactement ça, c'est le système euh, comme appelle, de, de contrôle, le système chinois, c'est une dictature purement et simplement. Voilà ce qu'on va arriver avec Macron. Vous attendez à quoi Pour ceux qui ont, quand ont voté encore pour ce type, voilà ce que, va, voilà ce que la, la nouvelle France va être. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ceux qui s'en si prennent à Marine Le Pen, ils disent, oh, c'est l'extrême droite et tout, c'est le racisme. Ah, c'est le racisme Là, ça va être carrément, ça va être la, la division du pays. De ce qui est déjà, mais de manière poussée à l'extrême. Deux, ça va être vos, vos droits complètement privés. Vous êtes complètement privés privé vos droits, vous allez être fliqué à mort, ça va, être, ça va être Big Brother comme ça, qui va vraiment qui va, qui va contrôler complètement vos, vos, vos faits et gestes. Et on va vous enlever complètement vos droits. voilà Et, euh, et 3, ça va être un état qui est déjà, mais poussé à l'extrême, un état répressif et policier. Où si vous avez vous allez avoir le malheur de gueuler ou de vous opposer au gouvernement, et bien on, va vous, on va vous taper dessus comme des chiens et on va vous faire marcher que vous vouliez ou non sans oublier la retraite qui va être à 65 ans. Donc, imaginez-vous les gens qui sont renvoyés à 50 ans parce qu'ils sont trop vieux, qu'ils ne trouvent plus de travail. Donc, ils ne ils pourront, pourront plus trouver de boulot. Donc, ils vont se retrouver dans la merde. Le RSA, ils ne pourront pas l'avoir parce que ça, ça va être extrêmement dur de pouvoir s'inscrire. Il a dit qu'il va, il va augmenter la, les procédures. Ça va être extrêmement dur. Et également, ceux qui l'ont, il va obliger les gens à travailler pour pouvoir obtenir ce droit. Déjà qu'ils sont pris à la gorge, ils sont dans la merde, ils vont les faire travailler. Mais il y, y a un... Il y a un petit piège dans la C'est que par exemple, quand une entreprise va vouloir embaucher quelqu'un qui va mettre une, emploi, une offre sur l'emploi, donc ça va être un type au RSA qui va, qui va être mis en priorité. C'est le gouvernement qui va payer donc, le type au RSA pour aller travailler. Il va travailler minimum 25 heures par semaine. Ce type-là, qui va travailler 25 heures par semaine, n'aura pas un SMIC, il va continuer à travailler au RSA, donc il sera pauvre. Hein, sans en compter les déplacements et tout qu'il aura à faire, comme une personne normale, hein. et lui il sera au RSA. Et comme c'est l'État qui paiera donc le type au RSA, et ben la personne qui cherche du boulot, ça veut lui passer devant. Donc il aura plus aucune chance de trouver du boulot. Donc en gros c'est de l'esclavage moderne. à la place de prendre des Polonais, les Roumains, c'est sûr que maintenant il va prendre les gens au RSA parce qu'ils n'auront pas à les payer. Et par contre la personne qui travaille au RSA, lui, continuera à être au RSA, il n'aura pas de sming. Et en plus, il ne cotisera pas pour sa retraite. Parce que quand vous êtes au RSA, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Donc l'État s'économise de payer une retraite plus tard, s'économise, fait euh, euh, baisser les chiffres artificiellement du chômage. Voilà. Et en plus, euh, ces connards, ils endettent l'État parce qu'ils endettent la, la France parce qu'il faut payer, hein, les gens au RSA en continuant comme ça. Et le TIC continuera à être un travailleur pauvre. Voilà ce que c'est que Macron, voilà la, la vision de Macron. Sans compter également que les vaccinations vont repartir à la hausse. Donc ils vont, c'est toujours pareil avec McKinsey et tout ça qui est à la, qui est à la barre. Hein. Ils vont vous refaire vacciner 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12 doses à vie. Hein. Vous êtes là vous êtes en, en dose à vie, un, un virus qui, qui en vérité qui n'est plus qui n'est plus là. Il va être en permanence et on continue. Donc voilà l'avenir, la, on va résumer, ça va être une précarité terrible, une pauvreté terrible dans le pays, euh, vos droits complètement privés, vous allez être fliqués et surveillés à outrance, et, et, voilà. et vous allez avoir des retraites complètement minables, et vous allez terminer en retraite qu'à 65 ans, bientôt c'est 70, hein, parce qu'il dit 65, maintenant pour ne pas faire peur, mais il faudra une autre mesure, il faudra il le système japonais, même à 70 ans. Parce qu'au Japon c'est à 70 ans, comme lui il aime bien regarder sur les pays à gauche et à droite, il, faut vous, il vous mettra à 70 ans, donc au final comme ça il vous les paye plus Vous crevez en train de travailler. Voilà. Si vous trouvez toujours du travail, bien sûr. Mais, évidemment, on passe à partir de 50 ans, les autres pays ne vous embauchent plus. Hein. Donc, euh, donc voilà. Réfléchissez bien quand même. Hein. Soyez pas non plus des moutons, des mecs motomiser, n'écoutez pas trop les conneries de BFM TV et compagnie. Et réfléchissez un petit peu dans quelle vie, dans quel monde vous voulez vivre. Hein. Parce qu'une fois qu'il y est, après rien ne l'empêche non plus de modifier la constitution, parce qu'il est prêt à tout, et puis il a tout le monde dans sa poche, de faire un... au lieu de faire 5 ans, de faire 7 ans, ou 10 ans, qu'est-ce qui l'empêche Il suffit simplement de modifier la constitution. Et qui c'est qui, qui valide la constitution, tout ça C'est les, les sages et tout, les sages, c'est les anciens présidents, c'est Macron, c'est Macron, c'est... comment euh, il s'appelle le, le bâtard euh, Hollande, Sarkozy et compagnie, tous ces voyous, ils sont tous pour lui. Parce qu'ils mangent dans leur atelier. Donc voilà vous allez vous retrouver dans une, dans une France euh, dictatoriale, à outrance encore plus, plus ce que ce vous maintenant, fliquée à l'extrême, euh, répressive et complètement inhumaine où il y aura une apartheid totale, où il y aura d'un côté les riches ou ceux qui s'en sortent passablement, et les pauvres, qui vont être de plus en plus pauvres, qui, pour le coup, ne vont pas rester assis, le cul sur leur chaise à attendre, hein. il va y avoir de plus en plus de vols, dans les maisons, parce que les gens, ils vont, ils vont, ils vont voler par, par nécessité, ils vont vous agresser dans la rue, ils vont voler vos, vos, ce que vous avez dans les voitures et dans votre portefeuille, vous allez vous faire agresser à mort, et oui, parce qu'il faut bien qu'ils mouffent hein, les gens, euh, il y aura de plus en plus de, comme ça s'appelle, il risque même d'avoir de plus en plus d'actes de sabotage, parce que les gens vont tellement être mécontents, vous savez, les antifas, et tout, tous les, tous les gens qui sont vraiment Contre Macron, absolument comme ça. Il va avoir des actes de sabotage dans, dans, dans la France. Il va avoir de la clandestinité. Ça va aller de pire en pire. Ça va être un état tellement répressif que ça va, être, ça va aller de pire en pire. Ça va être une catastrophe absolue. Ça va être un monde qui va être inhumain, inhumain. Et j'appuie bien sur le mot, sur le mot inhumain. Ça va être inhumain. Ce type-là, il a déjà, il l'a déjà montré. Là, il a parlé dernièrement avec un type dans la rue, juste là, il y a deux jours. Il l'a rabaissé comme une merde, le français comme une merde, il s'est foutu de sa gueule et il l'a envoyé bouler. Voilà qui est Emmanuel Macron, et il ne l'a pas changé, il est toujours pareil. Alors réfléchissez un peu, ne soyez pas des moutons et cervelés et lobotomisés, et, et votez Marine Le Pen, même si vous ne l'aimez pas du tout, simplement pour faire barrage à Macron, simplement pour ça et ne pas vivre dans une dictature. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et un bon rate. Ciao ciao